Haiti.com content entre la Kau et Pablier, jeudi, c'est dimanche 26 février 2023. Nous content avec une nouvelle vidéo, ça qui nous porte pour vous, mais avant tout, nous disons un grand merci avec tout le monde, tout le monde en général qui jusqu'à présent été connecté sur le canal, ça et vous même qui fait que rejoignez nous, nous dit merci parce que vous faites choix de vous dans bon canal qui est là pour informer vous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. mesdames et messieurs. Commissaire Muscadé, encore une fois, frappé et froissé, ça en pile qui n'a couru, en pile neck, commence à ben, Après toute enquête que commissaire Muscadé lui-même lui après tout bandit, ça yon la météo en bas là Finalement, les jeunes pour qui réseau Bandit, ça a travail et raison qui fait tout. Ils souvent souvent entré dans ni plan, et nous connais commissaire a dit débattement ni blanc son si métiers pour toute bandit toute à exam mais ça va pas empêcher que neg ka antre. E ben, a tenté entre et ben commissaire qui mettait la patte sous des tirs ça et regarder là et ben y a même là qui n'aime commissaire et qui dit et ben si peut-être pas des trois monde qui sont sur les lieux commissaire tape tout fait une fois et nous connais monsieur simanek qui n'en joué à garder et depuis ces bandits oui et bien commissaire nous scadait lui même ni sans pitié commissaire miscadé qui dit même paré, arrêté chita, comme ça et bien, il menait toute enquête qui gagne pour le connait maintenant qui groupe gang bandi ça où, sorti et raison tout qui fait où, souvent après entrer dans les plans et bien, finalement les jeunes pour qui ancien sénateur bandi ça où, même il a travail son réseau qui full à, petit soldat et gros soldat et bien, et nèg ça où, là qui au même qui en pile qui a sauté pendant vous t'a parlé en bas, question muscadien, il y tout le message de la C-Live qui est en tête pour entrer dans la gang, y tout le message de tout le monde dit, il le y a même on va dire bon est-ce que Nexayo innocent ou bien tout est-ce que c'est pas si commissaire devant qui fait il a déparlé comme ça ou bien tout c'est parce que yo nan bandi a mais yo pas eu le choix qui donc mauvais la vie ils ont obligé entrer dans gang On va l'inviter tout de terminer en petit monsieur ou soutivez la guy Haiti.com restez connecté vidéo jusqu'à ce qu'elle finisse parce que Nexayo parlait causer n'a pas tourné Qui autorité parce que la vie la va longue. autorité parce que la vie va je au demain hein parce que la vie Une de Jeremy. Dakin. cabaret, Jeremy. et cabaret du côté de Jeremy. C'est mon cabaret, Mais je vois le Nous interceptons, nous du côté du Dakin. Et pour le présent on l'a en direction avec nous. Nous voulons terminer Nous une petite Nous voulons un peu dessus. Donc, je vais déposer au commissariat de Miraguana. pourquoi pas bon dimanche eh bien, d d et entame, eh bien tant dieu jeux et information n'a entamé et bien du nous quoi et eh, nous parler justement en cadre justement conflit eh, qui éclaté là bataille qui éclaté et eh, gourmets qui éclaté entre certains eh, agents policiers dans centre de réception et de livraison dans commune d'Elma au niveau d'Elma 31 et eh bien jeudi samedi 25 eh, justement février là côté que gros escombre pété et agent nous a dit employé justement et prend balle bal, employé blessé et l'agent policier qui au même décidé à tout prix pour justement régler de ses passeports pour l'agne pour gambader in là et bien voilà au niveau communalement après plusieurs justement actes que enfin, agent policier même violement sur des sur des citoyens civils nous a rappelé au téléphone juste parce que un petit bébé au niveau de la commune des tabards, de Tabar qui était qui arrivé justement étouffé dans et bataille qui entre la police avec certains civils eh bien, nous, là, jeudi, samedi, là, au niveau commune d'Elma, au niveau d'Elma 31, qui est un centre de réception et de livraison de passeport, que l'État, il s'est même, et justement, est possible pour les policiers, justement, faire un passeport pour quitter le pays. Eh bien, nous, là, y a un employé qui est arrivé blessé, y a un employé qui prend balle dans la tête, et dans le cadre d'affrontement qui est entre agents policiers, avec justement, eh bien, un employé, centre de réception et de livraison de passeport au niveau d'Elma 31. Et, na poursuiv, na poursuiv, cadre, et nous avons toujours dans le cadre de dossier et justement insécurité sécurité Et nous allons parler des commissaires et juridictions, c'est Jean-Descadin, tout le monde connaît, qui lui-même a fait parler de lui au niveau de la République. Jeunes Miscadet, jeudi, samedi 25 février là, eh bien, eh bien, commissaire Miscadin, qui lui-même justement arrivait à plusieurs bandits qui ont même tapé ces traversés. J'ai dit que suis mis à ouanan, ça qui t'a pralé, mettez point sous, ça qui t'a pralé, les point yo, au niveau et eh, département de la et eh bien ça ou même qui t'a pralé, justement, régler les affaires, et commissaire Miskader, et eh bien, commettre un gros assaut là, jeudi, et en jeudi à la côté eh, plusieurs présumés bandits eh, arrivent interceptés au niveau de la route, et eh, le commissaire Miskader a pu me demander si c'est un petit albel que est, lorsque Monsieur arrêté la gang. Eh bien, il y, y a plusieurs individus parmi eux. Il y a deux bandits qui ont sorti au niveau et eh, zone titanien. Et sans oublier, il y a un bandit, vite l'homme qui a traversé pour eh, juridiction. Eh bien, le commissaire Muscadé, pour que monsieur, il voit le monsieur dans le pays sans chapeau, eh bien, blessé. Si nous avons parlé de blessures mortellement, mais eh le commissaire Miscardin, encore une fois, jeudi samedi à la, eh bien, Miangouane, secoué, après Action ça. le commissaire Muscadé lui-même, est arrivé à commettre plusieurs bandits interceptés, et bien nous voilà encore une fois, et bien commissaire Miskade qui déclarait, et bien direction et, Nipla, et bien c'est un cimetière lié pour tout bandit, si et bien après plusieurs arrestations qui fait ça livre dans le pays sans chapeau, ça remettre avec la police, et bien qui ont même décidé de collaborer, qui ont fait décidé de parler, et bien nous allons permettre à ce que vous êtes capable d'auditionner pour pas attendre extrait dans le cadre de et bien côté que les ça au même comme ça mis tout fait au bon message bye Bandi di la papa Bandi ça même ça sorti en direction de petit et pour pas dire cabaret qui a tra avec ses pour aller dans le grand sud pays, et le commissaire Miskadé mettait la patte sous l'eau et bien c'est ça il n'a pas fait. Encore après rappel, il y a un livre dans le pays, sans chapeau, il y a un livre décidé de remettre à la police, et bien n'a pas invité au KD, pourquoi pas, et maintenant, il et justement une déclaration bandit qui au même décidé de collaborer à Miskadé, et il a décidé de baisser sa chance pour remettre la police. Voilà, mesdames et messieurs, donc jean vous dis, et nous vous invite à étendre ça le n'a a parlé de cyclone, nan, n'a a parlé de euh, wragan, n'a a parlé de tempête là, eh bien, oui, n'a a parlé de commissaire Miskadien qui m'a justement eh bien, groupe base, vite l'homme qui prend coulage. J'en ai dit, il y a qui tombe mortellement. Et puis nous parlons ouais, l'excès à l'instant même. Eh bien, gentil sais, gentil, gentil garçon qui était capable de une société, société, hein? eh bien, qui tombe dans vieille affaire. Mais commissaire Miskadin a mettez fret dans derrière pour nous tomber, mesdames et monsieur. Commissaire Miskadin, a normal, normalement. Nous partons pour. Je vous un la vie vous je je suis que vous je que je Voilà, voilà, et donc on a pour vous, mesdames. Extrait qui est un peu plus long, côté qui a pas plus détail du commissaire Muscadet. Bonne Je vous je vous je je je demande pour les bandits de suspendre les armes dans les autorités parce que la vie n'est pas longue. Entre les jeunes, ils ont mis la mort demain. Entre les jeunes, ils ont mis la mort demain. Parce que c'est malheureux. Je demande pour tous pour bandits de suspendre les armes dans les autorités parce que la vie n'est pas longue. du du dakin. et next cabaret. C'est mon Cabaret mais Nous Nous du coup du dakin. Et pour le président la direction Nous voulions faire une interview avec Nous voulions téléphoner Nous venons à sur. Donc nous allons déposer au commissariat de Mira